Allons là-bas C'est quoi Depuis que tu me fais marcher, c'est quoi S'il te plaît. Tu veux me faire marcher jusqu'où S'il te plaît. J'ai t'ai dit, j'ai envie de faire, j'ai envie de faire Je vais garer le véhicule plus haut parce que, regarde l'état regarde de route, je ne peux pas descendre cet véhicule, s'il te plaît, c'est pas moi qui arrange les routes. Et puis arrête un peu, s'il te plaît, s'il te plaît, je ne suis pas habitué à de telles violences. Renseigne-toi dans ce quartier, tout le monde ici me connaît, je suis quelqu'un de très pacifique. Mm -hmm. Je n'aime pas la violence, surtout physiquement, je n'aime pas, je ne peux pas encore être violent verbalement. Honnêtement, quand je peux insulter, par moment j'insulte. Mais c'est pas tout le temps. Parce que j'ai une éducation. Donc ce que tu es en train de faire, s'il te plaît. Et qui n'est pas éduqué Non, arrête donc. Moi je ne suis pas éduqué. Je ne m'attendais même pas à ça. Quand tu vois un crâne comme ça, moi j'ai vu une perruque. Tu donc s'il te plaît, arrête. Je suis chrétien. Tu, tu fais à ma tête J'ai mes croyances. Oui. Et Dieu ne peut pas me. Mon Dieu que je prie, ne peut me permettre d'avoir de, de, des, des rapports avec quelqu'un comme ça. Attends, ça, tu dis que tu es chrétien, chrétien. Donc oui. c'est moi le païen. Mais toi aussi, avec une tête pareille et d'accoutrement, ça c'est de la païennerie Quoi? Quoi Tu es païen Quoi tu es pas Arrête s'il te plaît. Tu vas voir comment le playen se comporte. Ça c'est moi qui te dis. Eh, écoute, quand tu m'as pris en route, tu m'as pris en route là-bas. Oui. Tu avais quelle intention? Tu t'attendras quoi Mais l'intention de aider quelqu'un. Oh. Quelqu bon, mais tu vas, aider. tu vas continuer à m'aider. Tu vas continuer à m'aider. J'ai envie bon. de perdre. C'est tout. Je ne peux pas écoute, faire ça. Écoute, écoute. Je ne mange pas de J'ai une éducation. Écoute. Oui. Écoute. Oui. Ça commence à me déplacer là. Mm -hmm. Tu comprends Depuis là-bas, je suis tendu. Je suis tendu. N'attire pas l'attention déjà parce que je peux aussi me mettre en colère. Hein? Tu arrêtes ça déjà. Quoi? Arrête, arrête ça déjà. J'ai aussi tu un arrête. Attends, ah, hey. tu, arrêtes. Tu, tu arrêtes ça que j'entends. Arrête ça. C'est ça. peu en Dans ta position. Dans ta position, Foget. Euh, merde, ça c'est dur. Garde ta ta position. Dans ta position. Dans ta position. ta position. Dans ta position. No. Merde.